Euh, du coup en fait, je vais poser une question de base, hein. euh, est-ce qu'il y a des développeurs d'applications mobile ici Qui sont venus découvrir un petit peu Native Qui font du front D'accord, en fait tous les développeurs mobiles font du front déjà. Okay. Euh, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais utilisé React Ok. <rire> est-ce qu'il y, est qu y a des personnes qui n'utilisent pas encore euh, ES6 ES2015 Yeah. <rire> Alors avant tout je vais me présenter, bon ça fait déjà 10-3 JS yes, que je fais, mais je vais le refaire. Donc euh, moi c'est Mathieu Alcorn ZoomTech sur Twitter, je ne sais pas si le suivez. Je suis développeur chez ColliWeb, depuis hein, novembre dernier. Je fais du coup là-bas principalement jusqu'à là, du JavaScript uniquement en 6 et euh, du Ruby malheureusement. Et je maintiens en fait l'application Coliweb, transporteur, euh, qui est actuellement développée en Rite native On a switché en fait, euh, et du coup c'est utilisé en production. C'est la boîte qui livre genre Amazon, ou truc non, non, On fait de la livraison rapide en fait, au fur et je rendez-vous. D'accord. Et du coup en fait l'application native qu'on qu a développée, c'est pour les transporteurs. D'accord. Les transporteurs sont géolocalisés, ça pousse des coups, ça, ça marche. Alors, euh, aujourd'hui, on va faire plus un gros tour d'horizon de React Native. Pourquoi Parce que React Native, c'est pas terminé. Il faut savoir, on n'est pas encore dans une version stable comme React. Et ça évolue très, très, très, très vite. C'est-à-dire qu'il faut se tenir vraiment à jour des changelogs. Parce que là, par exemple, on a le release schedule et vous pouvez voir qu'il y a une version majeure pour les deux semaines. Et à chaque fois, je vous jure, que le changelog, il évolue. Donc, c'est très intéressant. Mais par contre, euh, si vous voulez faire une application, une production et pas trop revenir dessus, c'est peut-être pas encore le moment de s'y mettre. Donc alors, pour parler un petit peu du projet, euh, c'est un projet qui était ici en 2015. Donc ça a été développé lors de 1, 4 ans sur un week-end. Les bah, mecs se sont dit, je vais passer l'histoire, parce que bon, ça parle de drogue, ça parle d'alcool, etc. Euh, ça a été développé principalement sur iOS. Donc, à la base, en fait, c'était disponible, c'était uniquement sur iOS. Et à, seulement par la suite, ils ont commencé à faire la compatibilité Android. C'est pour ça qu'on a des API qui ne sont pas encore unifiées. Et ce n'est pas euh, stable, comme je l'ai dit pour le moment. Même si ça peut être utilisé en production. Hein. Comme euh, React, vous savez, jusqu'à la version 0.14, euh, c'était utilisé sur Instagram, sur Facebook. Euh. Donc c'est. Excuse-moi, ton app, là, donc, là elle est en place, par contre. Pour... Elle est en production, oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas encore stable dans le sens où les API bougent beaucoup. A chaque change zone, en fait, tu vas te dire, ah bah ça c'est des Vraiment, tous les deux semaines, si tu m'as joué rack native, attends-toi à ce qu'il y a un truc qui fait de Alors, est-ce que c'est vraiment natif Parce que bon, ça euh, pourrait être... Pas vraiment. En fait. Ce qui se passe, c'est qu'il y a deux threads. Donc, on a un thread qui s'occupe de tout ce qui est vu native. Objectif C ou Java, vous faites de l'iOS ou de l'Android, on a un second thread en fait qui est le thread JavaScript et les deux communiquent via un bridge, un pont, et ça envoie des messages en fait. Alors par exemple, si ici je fais un import de View, la view, en fait, imagine ça, imaginez que c'est une div, depuis React Native, non, sur iOS, je fais un binding sur Android, je vais faire un buil sur une Android. Okay. Vous n'avez pas à vous soucier au fait, de ce qui se passe en dessous. Vous utilisez juste et ça ça le faire ça pour ça. Alors, en comparaison de Cordova, j'ai entendu tout à l'heure que les personnes qui avaient fait du Cordova, qu'est-ce que c'est Alors, Cordova, en fait, c'est... <rire> non, mais je vais.. A... Non, mais On... sur moi, je sais ce que c'est. En fait, c'est... Euh... Tu peux faire euh, des applications du coup euh, pareil mobile avec des techno web, mais en fait ils passent par une web view, c'est-à-dire ah, okay. mettre un navigateur au complet et tu fais de l'HTML, du CSS, du javascript oui, du CSS. <rire> et, euh, et en fait après ils ont codé quelques plugins en JS fait, pour, VGS, pour faire des bindings des par exemple de geoloc bindings natifs. Ça marche. C'est plus d'applications hybrides que natives okay. en fait, comme React Native. Alors pourquoi euh, Parce que déjà la, la, la philosophie est différente. En fait, Ionic, ou Cordova, c'est du create once et run everywhere. À partir du moment où vous avez fait votre application, ça va se sur Android, sur iOS, il n'y a pas de problème. React Native, ce n'est pas vraiment ça, parce que comme je vous ai dit, en fait, euh, on va taper des components natifs qui peuvent exister sur iOS et peut-être qui n'existent pas sur Android, inversement, même si c'est d'unifier les API, ce n'est pas pour le cas. Du coup, c'est plus un, un Learn Once et Apply global Alors, il n'y a ni HTML ni CSS. Là, vous faites, euh, <rire> Et c'est beaucoup plus rapide. Je n'ai pas mis une vidéo parce que on, on été vraiment de troll, mais euh, <rire> c'est vraiment beaucoup plus rapide. J'en à, à ce que je disais tout à l'heure. Le, le fait que tu qu'il n'y ait pas de CSS. Ça, il n'y a pas tout ce, que, tout ce qui est chiant dans CSS, mais la plupart des choses que moi j'utilise, c'est quand même des trucs pour positionner les views, les machins. Même des... <rire> non, mais c'est quand même pour moi un peu de CSS, non Ou je vais trop loin quand je dis non, ça Non, non, il n'y a pas de CSS. D'accord. C'est le langage alors ça, ça ressemble à CSS, ils, ils ont fait ça pour ne pas perturber en fait euh, les gars qui Les comme moi D'accord. Non, mais des mecs qui, qui, qui ont fait du React auparavant, ouais. et, euh, qui se disent bah, « je vais devenir dev mobile ». Et du coup, ils ont appris le CSS. Ça, non. Dans, les, dans, les, dans les inconvénients. Bon, non, en fait, Et euh, par rapport à Cordova il y en fait, le est beaucoup plus jeune. Alors, pourquoi les perf justement Parce qu'en fait, vous ne faites pas tourner un navigateur web au complet. Si vous voulez juste afficher un bouton, vous savez pas faire un DOM complet en fait avec tout ce qui est bazar derrière. Et en fait, là c'est un petit peu. C'est un peu... une implémentation en fait, de Cordova. En react native, vous importez une web view, vous faites votre html, css, et vous le rendez en fait, dans une, une web view qui prend tout, un flex one, cette flexbox. Ça vous permet d'avoir ça. En gros, si vous faites ça, vous allez avoir des performances égales à Cordoba, Ionic, etc. Parce que vous rendez en fait un navigateur complet, tout simplement, juste pour afficher en fait, un, un html. Il ne faut pas, surtout pas faire ça. C'est la web système. système. On, on aura des performances la web différentes. Tu euh, auras des performances égales à l'unique à ou quoi que ce soit. Si donc, au, ouais, à la web donc, Tu peux apporter ta propre web -view, et Donc, avoir un, des, des performances meilleures qu'avec la web -view native en du système. Avec CrossWall oui, oui. ou des trucs comme ça. Parce ce que je veux dire, c'est que si tu veux juste faire un bouton qui fait clic-min et ça fait un bruit de trompette par exemple, ouais. tu n'as pas besoin d'apporter un navigateur complet. Alors l'environnement, Alors il y a un truc qui est génial, dans c'est que par rapport à React Desktop, vous avez Webpack, BADL, machin, tout ce qu'il faut, là il n'y a rien à configurer, vous faites un React Native Init, et en fait c'est parti. Vous avez deux S2015 par défaut, vous avez un support complet de flow, donc pour l'équipage, vous avez un, enfin, un commandement interface avec tout ce qu'il faut, donc comme je vous le dis, il vous suffit d'installer RackNativeKey. Vous faites RackNative Init.js. Et à partir de là, ça vous génère une architecture de fichiers. Avec tout ce qu'il faut. Vous voyez l'index Android.js qui est le point d'entrée en fait, de la version Android. Index.iOS.js qui est la version pour la version iOS. Un package de JSON où il n'y a pas grand-chose à part RackNative et VR. Et après en fait le reste, c'est des fichiers de conf, mais. De base, tout est déjà configuré, vous n'avez même pas besoin de toucher. quoi Alors, si on part en fait, de rien du tout pour faire une application, donc là on va dire que c'est le fichier index.ios.js. Euh, tout ce que vous allez faire, c'est importer le React, le component de React. Après qui va vous servir en fait de hook pour un, un de native, je vais insérer du texte et une view. Imaginez en fait ça, c'est un span et une div pour les développeurs. Vous avez du coup une app qui est un composant React. Pour ceux qui font déjà du React, ça va être un pour vous. Un render et vous retournez en fait une view qui dit « Welcome to React Native ». Vous register, vous lancez avec React Native Run iOS et vous avez un « Welcome to React Native » iOS en fait il faut savoir que la vue s'étend jusque là c'est pour ça que c'est nul au moment on n'a pas stylisé et là en fait tout de suite vous avez des questions comment on structure notre application n'a pas HTML comment on peut styliser son CSS <rire> comment on insère des images et comment on requête une API qui me paraît essentiel en fait pour faire une application mobile alors pour structurer en fait vous avez des composants, je vous ai mis l'équivalent HTML, que ce sera un peu plus clair, donc ça c'est tous les composants qui sont dispo de base. Vous en avez beaucoup, beaucoup d'autres, j'ai mis la liste par la suite. Donc, vous avez par exemple la View, qui est l'équivalent de div, le texte est span, qui est l'équivalent d'un span, l'image qui est l'équivalent d'un ULG, Touchable Highlight qui est l'équivalent d'un button, vous avez également Touchable opacity, etc. Ça veut dire bah, si vous appuyez par exemple, ça, ça change l'opacité de nos composants, etc. Une scroll view qui est l'équivalent, en fait, du bah, div avec un overflow Ça vous permet de jusque Un text un input, un switch. Donc, euh, savoir que sur Android et iOS, ça fait des petits switches euh, système. Un picker un slider et d'autres, en fait. Il y a des listes ici ce qui est dispo dans la 0.29. comme vous le voyez en fait, comme je vous ai dit, les API ne sont pas encore unifiés. Par exemple, vous avez Dead Picker iOS, qui est la version uniquement iOS, donc il faudra faire vous-même le test pour savoir sur quelle plateforme vous êtes. Donc, par rapport au point d'entrée, ça dépend. Et, euh, si vous en avez parlé pour Android, pour Android. Ouais. La volonté c'est d'unifier quand même tout ça au bout d'un moment quoi. Ça unifié au fur et à mesure en fait. Donc là on est sur la 0.29, euh, moi j'ai commencé avec la 0.18. Et euh, et par exemple, tu as un refresh une troll euh, qui va unifier à la D'accord. Euh, mais il y en a plein d'autres. C'est hein, enfin, juste l'exemple qui m'a le plus marqué, parce que à partir du moment où ils ont fait ça, je suis... <rire> <rire> Mais effectivement, ils unifient. Après, il faut savoir qu'il y aura toujours des différences. Oui, oui, il a, oui, Il y a des spécificités à iOS. Et... Alors comment s'utiliser utiliser un composant même alors, je sais pas s'il y a des lecteurs de putain de code ici. <rire> D'accord, il y a un article en fait, sur le CSS, sur tous ses inconvénients, etc. Et en gros, en vague native, euh, tous les inconvénients du CSS qui ont été pointés dans l'article, euh, à savoir la cascade, ce genre de choses, euh, sont pas présents du tout. C'est-à-dire que vous avez un CSS qui est très purifié, on dirait, <rire> Par exemple, vous n'avez pas le, le display block, le display night, ce genre de choses n'existent pas. Vous, vous, fait, vous composez votre layout uniquement avec Flexbox. Pas d'autre choix, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Comment dire, les mecs sont tellement loin. par exemple, que si vous faites un padding avec 10, 10, 15, 15, c'est même pas possible, parce que bah, c'est trompeur, on pourrait se tromper de sens, etc. C'est vraiment les mecs qui ont poussé le truc. Euh, c'est très affectif mais au final ça marche très très bien. Et en fait, comme on n'a pas euh, le problème du poids du bundle JS à la fin, on est dans une appli mobile, donc euh, le bundle il fait 100k de plus parce que notre CSS euh, il se répète un petit peu, c'est pas grave. Et du coup, en fait, là, je vous montre un peu comment créer une stick sheet. Vous faites un import stick sheet depuis Rack native, et en fait, vous créez un objet. Vous voyez, c'est une syntaxe qui est très proche de CSS, alors qu'on n'a pas tiré forcément. Et, euh, et ce qui est bien, c'est que vous pouvez du coup utiliser stitch Create pour juste un objet pur, c'est pas un problème, Mais en fait, Stylish Create, quand vous englobez ça, ça vous permet d'avoir des erreurs euh, nickel. C'est-à-dire, si vous rentrez une valeur à côté de la plaque, il va vous mettre un écran en rouge en disant ah non, telle propriété n'accepte que plus quel attribut, etc., etc. Donc l'expérience de dev est vraiment canon. Euh, et du coup, en fait, pour appliquer ce style, hein, vous voyez qu'ici j'ai créé la stitch Sheet. Hein. Je viens juste en fait appliquer des styles sur les components, style container, style icon, etc. Donc, enfin, vous pouvez vous dire, je vais me répéter, etc. Mais au final, euh, par exemple avec les opérateurs rest and de 6, vous pouvez euh, déstructurer en fait un style dans un autre, etc. Et vous pouvez composer en fait le style comme vous voulez. Et ça nous permet en fait, du coup, notre application de tout à l'heure. De centrer le texte, de mettre un joli fond de couleur, etc. Avec justement... Maintenant, comment importer des images euh, Bah c'est tout con, euh, il suffit de faire un require. Ils patch pas de require, en fait pour vous permettre d'importer directement des images. Mais à partir du moment où vous faites un require du coup, de bien du bon ça va convertir ça tout seul en base 64, et se suffit en fait tout simplement. Ça c'est la petite technique, par exemple si on voulez faire un background cover, ça en fait c'est euh, euh, il a ILVG de mettre un texte en drone et ça permet de faire un background cover en fait, tout simplement, si vous voulez des Ce C'est pas aussi chiant que ça. J'ai une question sur ouais. le ouais. require. Ouais. En fait, euh, pour tester on, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas mettre des, des chaînes d'amis dans le requiver en fait. Je vois pas pourquoi tu chargerais une liste d'images qui est dans ton bundle dans son appli mobile. Ah, si c'est ah, si, si ça vient par exemple d'une API REST. Ah mais c'est une API REST, ah, bah, si euh... après tu peux, faire, tu peux faire un map, enfin il n'y a pas de soucis. Ah oui, c'est vraiment le chargement depuis C'est vraiment le chargement fait depuis ton bundle là. Oui d'accord. Donc euh, tes assets, normalement, euh, ouais, ouais, ouais. t'as as, as, as pas de, de, de soucis. C'est surtout que c'est pris en compte à la compilation. On... Hein? C'est pris en compte à la compilation ouais. de l'appli. Ah bah toi tu toi ouais. ne pas foutre de dynamique. C'est ça. Et euh, du coup, en fait, il y a aussi la gestion de tout ce qui est à l'écran, la tina, etc. Ce qu'il vous suffit de faire, c'est de mettre euh, 2x, 3x, etc. 3x et demi, hein, etc. Ce que vous voulez. Et en fait, de base, on fait le require image il va choisir en fonction de la, de la définition de l'écran ce qui lui semble le mieux. Vous n'allez pas gérer ça. Alors maintenant, comment requêter mon API Alors, comme dans le browser, vous pouvez utiliser un XML HTTP request, mais faites-le pas. <rire> faites-le pas. Même s'il y a un petit bonus, il n'y a pas de cross-origine. Mais faites-le pas. Vous pouvez utiliser Fetch, de base. Il un a ou quoi que ce soit, c'est juste inclus. Et vous pouvez même utiliser WebSocket. Pas de soucis. Et les, les sockets normaux on peut utiliser. Socket, non. Ouais, les sockets euh, de, de base UDP, je C'est du natif derrière, on peut utiliser des vraies sockets. Des sockets euh, mm -hmm. Les sockets bah, TCP, UDP. Quand tu veux avoir une connexion depuis ton tu vers euh, vers une API, c'est ça Pour, euh, pour quelle utilisation Vers une autre là. Non, en fait, ouais, ouais, toi tu parles vraiment des sockets. Okay. Oui. Euh, non, moi c'est les web sockets, ça n'a rien à voir, c'est pour faire une communication en temps réel euh, avec une API. Oui. Après, en fait, comme c'est du natif, tu vas pouvoir sans problème, c'est juste que du coup il va falloir dev euh, de l'objectif C ou de l'Android derrière. Mmh. Enfin du Java ou de l'objectif C et tu peux faire des comptes En fait, euh, là, Facebook a vraiment tout la de ce côté-là, as des acteurs dans tous les sens. Quoi, qui te permettent d'exposer en fait... C'est pas inclus, mais c'est possible. C'est pas un mais c'est possible. Il y a peut-être même déjà des plugins qui le font. Alors, Merci. Bon, là, pour le moment on a juste parlé des compositions de Gaia, etc. Euh, mais quand il s'agit de faire autre chose, par exemple interagir avec le device, je de veux la géolocs, mmh. je veux qui vibre, enfin, autre chose. Bah, pas de choses, bah c'est pas parti. Et en fait, pareil, on a masse d'APX déjà fournie. Bah, on peut revenir sur peu, uh, Storage en fait, qui est un équivalent de Cal Storage, qui permet en fait d'avoir les données persistantes euh, après avoir fermé la. Vous avez Linking qui vous permet par exemple d'ouvrir, euh, je sais pas, Plan sur iOS et euh, Google Maps sur Android. Et d'autres choses en fait. Hein. Vous pouvez ouvrir un numéro, de enfin, un numéro de téléphone, ça va ouvrir le dialer, etc. Euh, vous avez du coup DOS Android qui vous permet d'afficher des messages de notification, euh, vibration. Là vous voyez, on est sur la 0.29, vous avez encore vibration iOS et vibrations du court, qui est la version unifiée qui arrive en fait, parce que c'est NRC. Euh, et du coup, ça a été voilà, vous pouvez voir en fait, on va vers la euh, a Beaucoup, beaucoup, enfin, je ne peux vraiment pas tout détailler, mais je vais vous donner un petit exemple qui est euh, la vibration. C'est très simple en fait, fait à faire, vous importez du coup de l'API une vibration, une vibration vibrate et vous pouvez importer une séquence. Je euh, vais pas d'abord, tu vibres pas, tu utilises 500 millisecondes, tu utilises 200 millisecondes, et, euh, 500 000 à niveau. Et en fait, ça, de base, euh, c'est juste en appuyant sur un bouton. Si tu veux la light, on presse, tu exécutes cette fonction. Ça a marché sur Android, iOS, sans problème. Bon. jusque là, on était dans l'exemple parfait où on arrive à l'aide du premier coup. Bon, JB nous a prouvé que c'était pas forcément possible. Bim <rire> <rire> <rire> Bon, Maintenant, comment on débug ça Parce que franchement, euh, pour le moment, ça ne vous semble pas super pratique. Et en vrai, ben, ils ont pensé à tout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux trades qui sont séparés par un pont qui communiquent. Donc, pour débugger, il y a une solution qui a été trouvée qui est, ben, super bien. Euh, vous exécutez un trade, tra du coup le trade natif, sur votre simulateur ou sur le device et au lieu de passer par le fond de l'application on, on va exécuter le thread javascript dans chrome et les deux vont communiquer avec des WebSockets. à partir de là en fait vous avez tout les dev tools vous avez tout ce que vous voulez des extensions vous pouvez utiliser l'extension avec dev tools pour importer pas de problème et il y a beaucoup de trucs qui sont inclus de base du coup, debug.js pour c'est pour déboguer dans Chrome. Donc vous faites ça, en fait, ça va vous ouvrir Chrome avec la fenêtre, etc. Uh, Enable Live Reload, donc ça va vous permet, en fait, dès que vous faites une modification de votre layout, etc., vous faites juste un CTRL S, ça reload. Ça va ouvrir votre app. Uh, Start Stage, donc, ça vous parle. Enable Live Reloading, enfin, autre reloading, hein. c'est la même chose, sauf que si par exemple vous avez fait une requête API, vous voulez juste modifier le, le layout. Euh, à partir de l'enquête, fait, je ne sais pas si vous connaissez le hot reload, je vais parler un petit peu, euh, du coup ça va pas reloader l'app entièrement, vous allez pas revenir à la première page. Vous allez juste modif pouvoir modifier le bouton comme ça, avec le, toutes les données qui sont déjà dans l'app, pendant dans votre state, vont rester. là. Donc euh, c'est un gros gros gain de temps justement par rapport à IOS ou Android, vous allez devoir taper votre étape de, de clean, de build, de build à niveau, etc. L'inspecteur, en fait, c'est comme un inspecteur euh, bah, dans, dans les DevTools, ça vous permet de savoir en, fait, en cliquant sur tel élément euh, la place qu'il prend, son padding, son margin, etc. Et le Perf Monitor, c'est pour vous assurer que vous êtes toujours à 60 FPS, euh, c'est très facile à atteindre, mais dans le doute, vous en Alors Alors, Remote debugging, comme je vous ai dit, en fait, à partir du moment où vous êtes sur votre mobile ou votre simulateur, en fait, le euh, JS remot ça vous lancez un chrome, et euh, vous avez directement une console avec euh, bah, mon appli avec tout le monde. Et après en fait, ce qui est très bien, c'est si vous utilisez Redux, tout ça, pour structurer votre app, vous pouvez utiliser Redux Logger et euh, il ouais. n'y a pas de souci. Alors, comment étendre avec Native hein Parce que même si les API pour le moment sont très fournis, euh, par exemple parce que les composants c'est très fournis, vous avez encore, par exemple, nous on a des besoins, métiers qui sont autres. Vous avez une JSOT, donc ça c'est bien, je vais faire tourner le slide, où euh, c'est une grosse bibliothèque, entièrement cherchable, il y a tout ce qu'il faut. Et Alice a aussi un euh, Native hein. classique. Et comment tester son application C'est un chien qu'on aborde finalement. Parce que vous vous dites, ok, mais euh, moi, sinon, mes tests, euh, j'utilise, je fais un require d'une view, de quelque chose qui va avoir des bindings natifs, qui va faire appel à l'objectif C du Java. Pour le moment, euh, il n'y a pas vraiment de solution. y a des solutions, mais c'est encore assez boiteux. Euh, ce que Facebook fait, c'est qu'il utilise Jest. Je ne sais pas si ça vous, vous, vous parle un peu. Euh, Jest de base, en fait, il y a ce qu'on appelle l'automock, des imports. Bon, C'est-à-dire que vous importez en fait euh, que, n'importe quel module. Il va moquer tout intégralement. Ça permet de faire des tests très précis. Ce qui est très pratique en fait en récréable. Par contre, Jest, bah, franchement, euh, si vous supportez ces 15 secondes en fait. Euh, de choc. Euh, mais après, vous avez d'autres. De... Moi, j'ai une autre solution. Euh, je publie un article dans pas longtemps là-dessus d'ailleurs. J'ai Dark Native Mock qui a été fait par les... un mec de chez et Proxy Choir qui vous permet en fait de moquer vos importants. Fin d'article si vous avez besoin. Euh, je vais ajouter quelques documents, quelques vidéos vraiment bien ambiance Ça c'est pareil quand je vais retourner les slides si vous êtes curieux conseil de passer par là. Si vous êtes un objet, le dernier il est super. Donc, voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions, de suite, vous rien. Euh, voilà. Et si vous n'avez pas de questions tout de suite, mais qu'un jour vous y pas, c'est à l'air bien réactif. On sera en 0,45. Vous je voulais tester, bah, vous pouvez plier sur le euh, J'ai une question, c'est par rapport au test. Ouais. Euh, sur Mac, tu peux lancer ton émulateur iOS, ouais. ah, mais si tu veux, si tu veux débloquer, si tu veux débloquer sur Android. J'avais fait un sample en fait, du coup je vais revenir dessus. Donc... <rire> c'est un peu switché, c'est vrai. J'ai oublié de mettre une slide en fait. J'avais une petite démo, désolé. Euh, qui est une appli en fait toute bête, vous avez ici la structure de l'application. Euh, donc moi, je me suis, comme je suis sur Mac, j'ai juste utilisé Xcode, j'ai pas utilisé l'émulateur Android juste pour la démo, ça sert à rien. Euh, vous avez du coup ici le projet Xcode qui a été généré, On est le temps qu'Xcode se lance. J'ai mon bundle, je run. Donc en fait c'est les tables de transpiration. Il n'y a plus de base, ça bosse tout seul. Voilà, ça lance tout seul les DevTools, comme je vous ai dit. On va dans la console. La console a été clear. Donc là, on est encore sur le loading du bundle, parce que je ne l'avais pas vu d'avant, en fait. Voilà, ça vous inquiétez pas, c'est juste le temps que ça se mis, en fait. Voilà. Euh, du coup, j'ai fait une petite application toute bête euh, avec euh, cette pétrie de très mauvaises idées. pas vous en inspirer si vous faites du React. C'est-à-dire tout fait dans un seul component. Mais au moins, c'est clair. Normalement, ça ne pas ça. En fait, pas ça. <rire> euh, du coup, c'est une petite application toute bête avec un texte input, juste un input, vous rentrez un username en fait GitHub et à partir de là, je tape sur l'API publique de GitHub pour récupérer en fait tous vos repos, les noms, les descriptions, vos stars et le nombre de forks. Donc j'ai ma sample app, comme je vous ai dit, en fait tout est là, qui est un component, donc ça ne vous inquiétez pas, c'est juste flow, c'est pour en fait ma state. Dans ma state, du coup, je mets e-fetching, un boulet en fait, qui permet de savoir en fait, si je suis en train de faire un fetch ou pas qui va permettre en fait, de faire une remontée d'informations dans l'interface pour dire ah bah il est en train de fêcher en fait je vais faire un petit loader par exemple en fait, ça que je vais dire, un, un user qui de base est vide et euh, les lipos euh, qui sont du coup en fait euh, une source de données tu, tu peux ça mieux encore un peu voilà et en fait ce qui est bien c'est que le component view de base il met juste à jour les éléments qui ont changé donc là en fait je fais juste un test pour dire bah tu prends l'ancienne row tu prends la nouvelle si les deux sont pas strictement égales tu modifies pas donc j'ai mon render vous pouvez voir en fait, ça c'est un component qui a été créé dans la 0.29 RC qui n'est pas encore documenté, mais c'est pas mal du tout. Qui vous permet en fait de lever, euh, vous savez ce problème de je clique, mon clavier il sort et du coup toute ma view elle est masquée. Ouais. Bah, ça, ça a été réglé de base, il y a un composant en fait. C'est quoi, c'est du C'est du, c'est ça. Au lieu d'utiliser view, tu utilises euh, keyboard avoiding view. Ouais. Et en fait de base, il est conscient qu'il existe un clavier et du coup, euh... mais attends, je te fais la petite démo. Si ici je clique, attends, je vais afficher le clavier, donc, Et donc c'est quoi qui remonte C'est la, la div globale Donc le dessus, le dessus va remonter ouais. C'est ça. En fait, du coup, euh, ce qui se dit, c'est juste la hauteur de ton viewport qui passe, je ne sais pas, dire, une valeur arbitraire de 500 ça à 300 parce que ton clavier il entre en prend 200. Mmh. Et du coup, à partir de là, bah, comme tu utilises uniquement Flexbox, tu n'as pas de valeur en dieu, mmh. Du coup, il remonte la div. C'est-à-dire que si j'ai un titre ah. à la con, non non, il réduit quand même. même c'est ça C'est ça, ça en fait. Tu mets, surtout, tu ne vas pas utiliser de, de valeur en disant, bah, si par exemple tu dis ma view, elle fait 200 pixels, enfin, tu même pas des pixels, tu n'as même pas d'unité, elle fait 200 de haut, etc. Ouais. Effectivement, là, ton keyboard d'abonnement view <rire> va galérer parce que tu as mis des valeurs en plein. Si tu utilises Flexbox, ouais. tu dis bah, c'est Flex One, Donc, tu prends toute la place qui est disponible. Du ah, donc si j'ai un, si un menu que j'ai fixé, une petite, une petite barre du haut que j'ai fixé... C'est euh, un plus euh... de base en fait. Donc okay. tu as tous les composants qu'il faut en fait pour faire des menus, pour faire des menus latérales ok. Allez, alors <rire> du coup, <rire> bah, je vais commencer par moi, désolé. Donc là je fetch, donc pour le moment je n'utilise pas is fetching. je pas fait deux. <rire> Voilà, juste un peu Et du coup, là, vous avez le style de base, est le cubette. j'ai ma list view, mon round of row, du coup, qui me dit, bah voilà, la façon, voilà, normalement, le composant qu'il utilise pour faire une row. Donc, comme je vous ai dit, j'ai tout mis à l'intérieur, mais ce que vous voyez là, si vous faites ça, vous, vous devez, en fait, extraire dans un fichier à part, c'est un autre component. Euh, donc là, en fait, j'ai maro, donc l'équivalent en fait de ça, une seule row, donc qui est une view et plusieurs textes en fait. Donc là en fait j'englobe le tout dans une autre view. Ça vous permet de faire des compositions en fait. Parce que par exemple Hippocounter, counter, j'utilise flex direction pour faire, c'est à dire au lieu de, comme si vous vouliez faire du inline en CSS. C'est-à-dire de base en fait le concept de display inline-block n'existe pas. C'est-à-dire vous allez devoir englober ça dans une view. et à dire que vous utilisez flex-direction row ou column. Donc là c'est le style de l'application. Et après ici du coup je rends ma view qui est juste du coup donc là, on a visual, ici on a le formulaire, qui est mon text input, auto correct à false, parce que bon, c'est un user, donc euh, si on commence à prendre en compte les fautes d'anglais ou de français, on est dans la main. Le on en gros, qui est à chaque fois que je vais modifier en fait, euh, la valeur de l'input, tu le modifies la state en fonction. Ça, c'est juste pour modifier en fait, le bouton du clavier, pour faire euh, envoyer, euh, suivant, ce genre de choses. Le unsubmit editing en fait qui est la méthode submit et du coup le style appliqué. Et la méthode submit tout simplement du coup je récupère l'username et les repos qui sont actuellement à la stage de l'application. Si l'username n'est pas vide du coup je dis ok il est en train de fetcher, enfin le fetch va commencer là c'est bon. Je fetch l'API GitHub, si c'est un 404, enfin si c'est pas un 404 du coup je récupère et j'insère en fait les ribos dans ma data source. Sinon en fait c'est un tableau vide, si c'est 404 en fait, plusieurs pas. Après là c'est la Les heures n'existe pas, du coup tu mets une liste vide, il n'y a pas de souci Du coup je récupère le JSON de réponse, je jour ma state en fonction, je repasse is fetching à false. Et ça c'est un coach, en fait si il y a une erreur en fait tu m'avertis dans la console. Et du coup, pour la démo, ce que je me suis dit, c'est que là, comme je vous ai dit, j'utilise isFetching pour dire OK, il est en train de fetcher l'application, mais on n'a aucune indication visuelle. Comme vous avez vu, c'était un peu longué. Euh, on peut se dire, est-ce qu'on mon appel est à planter, etc. Du coup, ce qu'on va faire, spinner. on va utiliser un spinner, ouais, exact. exact. On a Activity Indicator, qui est pareil, à la base, il y avait Activity Indicator iOS, Progress Bar Android. Maintenant, on a la même chose sur les deux. Je vais dans mon render. Ici. Est-ce que tu es en train de fetcher Alors si il fetch, on va dire, ok, moi bon, tu fais activity indicator. Je ne suis pas habitué avec Niklid. et sinon tu vas faire, enfin, tu vas afficher une issue ici. Et du coup ici, je peux lui dire, ok, je m'en continue, je reload, bon, ici on a bien le username, alors le problème c'est que comme Vraiment, ouais. tu peux zoomer euh, dans le. le j'aimerais tu en à fait, rédiger, en fait rédiger, un peu. Tu peux, tu peux, tu peux, tu peux réduire ouais, hein. Scale. Ouais, ouais, ça ça. Ok, d'accord. Parfait. Je ne connaissais pas. Ah, oui. ah ouais, facto, ouais. tu peux dévaluer ça. <rire> Et du coup, ici, on a bien l'activité indicator. Pour le moment pas stylisé. Donc, le comportement est logique. C'est très long Je ne sais pas pourquoi c'est long T'as beaucoup de trucs aussi peut-être ah j'ai plus de peau, pas Ah, il est arrivé au Ah, il est arrivé on va prendre... C'est quoi ton pseudo Adrien Bacto, back justement <rires> C'est <Back> to. <rires> ah, toujours aussi bon. <rires> Parce que lui, il a ai vraiment rien C'est ça, en fait. Il, là, est il est en train de se dire « Attends, non, c'est pas Louchy, c'est pas bouchy, normal. Hein. » Là, c'est vraiment wifi. <rire> non, c'est le wifi qui est là. Euh, je suis pas reload parce que tout à l'heure, <rire> je vais plutôt aller sur la suite. Euh, donc, ce qui se passe, en fait, c'est que là, comme vous voyez, euh, ma vue ben, du coup euh, ne prend pas toute la place. C'est ça qui code, ce gros décalage. Du coup, on va styliser un petit peu mon Activity Indicator. Mm. C'est certain ça fait qu on est quand même pas loin du CSS. Mm. Sur les défauts. Non, <rire> <c 'est exact. rire> non mais j'ai envie de sur ça. Le fait que je dise que c'est pas du CSS, enfin je veux dire, c'est peut-être pas du CSS derrière, mais... Ah, mais mais je... t'as vraiment rien sur ton kit ou quoi je vais réutiliser bien. Hein. Et là, en fait, le monde s'est centré parce que j'utilisais Flex One. Du coup, il prend toute la place de Dispo. Et c'est vraiment très bon. C'est lui. Mais du coup, il a fait la peine ou enfin, pas de... Il a pas refait la peine. Il a refait la peine J'utilise pas le autre ilote Voilà. Ouais. Le... Je que le... Tu peux vous montrer un petit peu l'inspecteur aussi. Euh... Ah, bah justement, il avait le D l'inspecteur, euh, le monitor. Là par exemple vous voyez la RAM consommée en temps réel, euh, le nombre de FPS qui bloque à 60 parce que dessus on s'en fout, euh, ce genre de choses. Dans quel cas ça peut être chiant le, le, le FPS c'est quoi C'est dans quel cas on parle de, Tu parles de 60 de la limite à 60 depuis tout à l'heure, mais j'ai du mal à voir En fait c'est. C'est un débutant. D'accord. Ouais. Et <rire> euh, ensuite. Pour avoir testé, si tu fais une très longue liste, ça va, va... D'accord. Si tu gères pas ça bien, ça va... C'est ça. ça par exemple, là, tu vois la effectivement, on utilise nos comptes. Ça va, il n'y a pas de souci. Ok. Et si tu utilises, par exemple, je sais pas, le compte de TJ, ouais. tu vas avoir des repos, des repos, et des repos. Effectivement, plus si plus tu troll comme un bourrin, tu pourrais avoir des ralentissements. D'accord. Là, de base, tu n'en auras pas parce que vous utilisez mais ça te permet justement d'inspecter les gens de problèmes. Parce que tu pourrais dire, ok, moi je mets une view, et maintenant je mets d'autres views, et, met view, me et là, ça te permet de voir tes FPS. D'accord. Oui, le de mecs qu'on voyait, c'était 60... vieux le quoi De mm, quoi Le 71 mecs de fichiers. Alors ça, je ne sais pas parce que c'est nouveau. <rires> <rires> c'est nouveau, c'est-à-dire que moi, l'inspecteur, en fait, il n'avait pas cette tronche, encore en 0.25. Et là, on est sur la 0.29, effectivement, ils ont modifié l'inspecteur. Désolé, mais... Là, on a les consommations de RAM, le nombre de FPS. Par contre, ça, c'est nouveau. Et c'est pas encore documenté. Et donc, on peut activer, par exemple, un petit peu le live reload. Donc là, j'ai activé live reload. Si, par exemple, je modifie, euh, je sais pas, la couleur de base, il reload tout seul. Pas besoin de faire le, le commande R, Là c'est pareil, je vais revenir dessus, je suis un CTRL S et il rigole tout seul. Je sais pas là dans tes il y a un flow config je suppose qu'il doit gérer. Euh... En fait ça là de base, le flow config qu'elle a, c'est généré de base. Okay. Je n'ai pas touché. Le, le bug, le bug config et watchman. Ça, c'est euh, pour la compilation Android, donc tu n'y touches pas non plus. Euh, watchman, il n'y a pas de config. Comme ça c'est clair. Et en fait, après tout ce qu'il y a dans Android et iOS, euh, c'est les fichiers graineux, c'est les fichiers Xcode, etc. Délégué, et tu ne touches pas. En fait. euh, le, vraiment, les seules fois où, par exemple, tu vas modifier ton, ton AppDelegate.m, c'est pour dire ok. Donc là, on est sur un device. Donc au lieu de loader le bundle depuis localhost, tu le loads depuis l'adresse. Donc en fait, tu peux faire du remote debug sans câble, sans rien, en wifi, quoi. Il y a deux fichiers JS, un pour Android et un pour ouais. Pourquoi de deux fichiers sachant qu'on va avoir justement de... un terrain camouflé Ben ça, j'ai essayé de faire une PR dessus mais je galère. C'est-à-dire en fait, de, un... de base, euh, tu peux euh, dire quand tu fais un require, tu fais un require par exemple de camera.js, qui est ma vue en fait gestion de gestion d'appareil photo. Euh, tu peux faire un camera pour un Android. Pour un... Ou caméra.ios.js. Tu vas dit en fait selon la plateforme, tu dois tel ou tel fichier. Et de base, effectivement, c'est vrai qu'on a index.android.js index et index.ios.js et tu es obligé de conserver ces deux fichiers, ce qui est un peu con. Euh, J'essaie je, de soumettre un peu, enfin j'aimerais bien soumettre l'idée, mais après moi je ne connais pas trop ce que l'objectif c'est déjà là, pour dire bah, voilà, si je fais un index.js, tu l'utilises dans les deux cas. Quoi. Mais elle pas t'empêche de le faire. Enfin, moi, que, enfin, oui non mais il faut faire le PR, c'est juste que de base ça ne fonctionne pas. Ouais. Non, mais de base de toute façon les, les deux systèmes ils ont ils souvent des différences donc ouais. quelque part le fait de dire un index, dans tous les cas tu seras obligé de gérer deux trucs ou pourquoi pas le faire dès le début enfin, et, son, et après derrière façon, en les, fonction les de ce que tu utilises comme euh, composant... Le avec, avec les requireurs euh, tout terrain euh, tu peux faire une appli où tu n'as ouais. aucun Boyer de composant spécifique. Ah bien sûr, donc tu code non, non, non, dans non, texte, juste pour l'index, index, index, juste pour un de ton application. Oui, oui. Euh, il n'y a que le index qui est dupliqué. Euh, Après, en fait, tu peux le faire en deux fois, si tu as des spécificités, en fait, en On fonction. Et de. qui euh, C'est ça. Mais de base, en fait, euh, si tu ne mets pas le point iOS ou Android, ça va le donner dans les deux cas. Il n'y a que le index qui n'est encore pas soumis à cette règle, et ça c'est chiant. Euh, surtout que voilà, enfin, de base, euh, notre index, il fait trois lignes, ça permet juste de, de require, enfin, de, de register en fait une application Redux qui après dans un dossier et ah bah. là on a la, l'archive de Redux avec des actions. Tout ça. Et c'est vrai que c'est un peu bon cool parce que les deux sont systématiquement identiques. Bon, on espère que pour Richard, c'est pas méchant. Et alors question à la con. Je revenir sur les. Vu que tu as des composants qui font la même chose pour d'autres plateformes, est-ce que tu as le travers du, euh, du, du JS web avec des librairies de polyfiles à la con Non, Je te base tout un ben, caméra iOS, caméra Android. C'est-à-dire de Polyfy, du coup ben, Un polyfile où tu aurais juste caméra et qui va taper celui qu'il faut quand il faut, selon la plateforme. Ah oui. oui, ça oui, pour le moment ça, mais euh, pour les API qui sont pas encore édifiés C'est-à-dire ils sont en train de s'en débarrasser. Parce que justement il y a eu euh, ces mois d'écart entre la version iOS et Android. Mais ils s'en débarrassent. De base en fait il euh, y a beaucoup de components, de Vibrate, euh, c'est pas un polyfile, enfin, tu t'en fous de ce qu'il fait derrière. Hum. Bah, toi, tu ne le gères pas. Fait. Mais il y en a qui existent, là, pour le moment. Il y en a qui existent. Il y a des, des plugins des librairies bah, qui par, font Par ça exemple, tu vois, nous, euh, ces background geolocation qui permet, en fait, de faire de la geoloc, euh, même quand l'application est fermée, etc. Enfin, pas fermée, mais tu vois, en tâche de fond. Et euh, tu as une version iOS et une version bruit pour le moment, parce que euh, le mec n'a pas encore unifié les l'API. moi un juste plus un par rapport à ce que tu disais sur les API qui ne sont pas encore euh, disponibles. Euh, oui. Qui sont pas en tu sais. okay. En fait, dans Retentive, un truc que moi je trouve cool, c'est justement, il est possible de plugger des plugins Cordova. De, euh, Cordova, ouais. pour le coup, c'est un projet qui est plus ancien, ouais. sur lequel tu as euh, une communauté aussi plus importante, et avec euh, des centaines et des centaines de plugins dans tous les sens. Ouais. Alors, avec du bon, du moins bon, mais c'est aussi un avantage de de Native, c'est assez marrant d'avoir permis justement de connecter des, des plugins. Ouais, je sais, tu as un, un, un plugin qui permet d'utiliser des plugins Cordova. Après moi je ne conseille pas de faire, Parce que tu perds tout l'intérêt de la mission en fait. Cordova c'est ça, c'est que tu lances une module en fait. c'est ouais, ton lances JS, pas. enfin, il s'exécute de toute façon dans une module Non, non pas pareil. Ouais, bah, c'est ton JS qui s'exécute Non, il est compilé. C'est pas une module. C'est du natif, c'est compilé. C'est ton JS qui s'exécute. Moi, moi, ce que j'ai compris dans le webview, maintenant, on va peut-être les bases, mais c'est que justement, tu avais une webview qui n'était pas utilisée pour le rendu, mais juste pour l'exécution du JS. C'est vrai, justement, de pas Parce que dans une webview, tu as, as l'intégralité, en fait. Tu as le DOM, tu as le moteur de rendu, etc. Ouais, mais hein. mais d'accord ouais, avec tout ça. Une webview dans lequel ils ne disent que la partie JS. Pour moi, ils ne sont pas du GS, en fait. C'est comme si tu utilisais du JS dans Node. Tu as, as pas de View. C'est un moteur de... C'est un moteur de... C'est débit, c'est pas une c'est c'est débit. Toujours dit que Cordova, c'est pas une voiture non plus, c'est du JS. Mais c'est un navigateur en fait. Les plugins Cordova, c'est codé en JS. d'accord. Donc t'as pas forcément besoin d'une voiture. t'en as pas besoin, mais en fait Cordova de base, quand tu crées l'appli Cordova, tu as des cordobus qui en place. Mais tu vas l'intégrer. Oui, mais, mais j'ai regardé le plugin parce qu'en fait Cordova avait un plugin de grande View Location aussi. Et de base, à partir du moment où tu te sers de ce plugin, tu te crées une web view dans laquelle ton JS va tourner. D'accord, il n'utilise pas le moteur le du JS non. de React Non, non, non. Il fait enfin, tourner Cordova en fait, dans React Native. Après, en termes de perf, je ne vois pas ce que enfin, si si tu Ton souci, c'est par rapport au perf, c'est pour ça que tu te conseilles de ne pas le faire. C'est ça, Enfin, c'est pas mais, particulièrement par rapport c'est juste que... d'exécuter un le souci content d'exécuter un JS au Cordova Oui, mais le souci c'est que moi je me dis, euh, encore, soit déjà le public existe déjà de façon native, donc tu passes de la WebView, tu passes de Cordova entre les deux, euh, soit ça va arriver. Donc si on commence à dire, ok, bon, bah c'est pas grave, je vais lancer une WebView entre les deux, euh, tu perds tout l'intérêt de la solution et au final, euh, peut-être que dans un an, on n'aura que des composants qui, qui utilisent des modules intermétiaires. Ouais, ouais, mais en attendant, t'as ça. ça. Tu ne pas vendre un an pour ton projet pour <rire> Non, bien sûr, mais il y a beaucoup, beaucoup de livres en fait. Vraiment. Ok. Je dis juste que s'il n'y a pas de... Bah, bien sûr, c'est une solution. Mais après, si on connaît un petit peu justement le C et Java, les fait pour créer des librairies natives sont vraiment très bien. En fait, la question c'est plutôt que, au niveau de majorité, c'est que toi finis toi finalement, le, le truc n'est pas suffisamment mature à priori pour que tu puisses utiliser, donc dans les conditions Ce pas tellement ça, c'est qu'en fait, il y, y a parfois des besoins qui, qui veulent jouer dans vos projets, ouais. ou les API de base, dans la native ne suffisent pas. Ah, bah, parce qu'elles ne sont pas encore corde elles sont pas, enfin tu vois, c'est en zéro pour la suite, machin, peut-être que dans 6 mois ça, machin. Ouais, ouais, ouais, mais je pourrais tuer. Là, pas, dire. Là, on utilise, on fait du Cordova du réclat, donc euh, après, on a eu les deux, je suis généreux, il des avantages, des inconvénients de chaque solution je dis juste que là, pour ceux qui veulent utiliser Ragnative en production, il se peut qu'il y ait besoin de recourir à des... Ouais, pour, le coup, pour, pour le coup, le mec qui veut... Avec ton métro de barre, de de cest de de de euh euh de des avantages de Ragnative, ouais. cest ouais. qu'ils ont eu l'intelligence, justement, qui permet. Voilà, c'est pareil, je vais remonter un cas de en fait, que nous on a eu. En fait, quand on remet un poli, ou quand on va retirer un poli, le mec doit signer. En fait, on utilise l'API de Square, si je ne sais pas de dit, pour le lissage de signature. Et à la base, il n'y avait pas de plugin de native disponible. Où on est passé par une webview pour exécuter en fait du JS classique dans un browser Et ça lagait, ça vraiment. Et, euh, et du coup, on a pris du prendre de trois jours pour faire un petit plugin natif euh, parce que c'était en fait, juste inutilisable. Et, euh, non, mais, non, mais, je sais, je sais, je sais mais après, c'est parce que... Tu imagines Non, mais oui, mais là, c'est euh, une signature au doigts qui permet de glisser un tracé en, en canvas euh, ouais, sur un mobile, ça effectivement, il y a des usages, par exemple, pour voilà, les géologues en background, on ne utiliser Cordova, parce que ben, c'est juste, en fait, en montée d'un projet GPS, il n'y a pas de nuit, rien. Dans 6 si mois, il y aura un truc ah, qui fera mieux. Euh, je sais, oui, mais ça existe ça, en fait. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est le moi temps de, de la transition. C'est ouais, le, le temps de la transition. On ouais, peut être, toutes les librairies qui sont disponibles sur NPM, enfin, ah ouais, sont utilisables enfin, ouais. dans React ouais. Bah, Ça dépend si tu as besoin de DOM ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, généralement, c'est une librairie qui tourne sur Node.js. Ça ne aucun problème sur React Native. Par contre, si tu utilises des documents, des sélecteurs, ce genre de choses. Ça marche avec ouais, vrai. Vrai. Donc les librairies utilisables via NPM dans Cordova sont utilisables aussi dans. Ah non, parce que Cordova utilise le DOM. Ouais, les ouais, Tu euh, vois Mais dans le cas où ça. ça avait du coup, été... c'est pas utilisable brute. Dans le cas, où, ça, dans le cas où, où on va essayer de ne pas le DOM, du DUM, coup, DUM. on aurait pu plus directement utiliser les librairies via NPM. En fait, ouais Ouais. Donc, à partir du moment où tu as besoin du DOM, il faut une web. Donc, s'il y a des choses, c'est ça… Enfin, je ne vais pas être je vais le cacher. La webview remplace le moteur de rendu. À partir du moment où tu dis OK, je fais une webview, bah, t'as as avec du temps dedans, t'as un DOM, tu un certificat de C'est un peu une corde de vase qui utilise entre moteurs de rendu et cacher. C'est un cachot qui vient de se l'utiliser. Oui bien sûr, mais dans tous les cas en fait, tu auras quand même instanciation de ta WebView. Parce que React il ne va pas dire, ok en fait, le plugin Cordova, il n'utilise pas euh, l'API du DOM, il n'utilise pas de document pour e selector il n'en sait rien. Il dit juste, ok c'est un plugin Cordova, euh, Cordova de base, ça utilise un DOM, bah, je vais lancer ça dans une WebView parce qu'on ne sait pas en fait, et je pourrais se passer des conneries. C'est le setup du coup, un salaire cousin avoir ton workflow. Comme je te dis, Ragnative init, c'est parti. Alors, et même, euh, même pour tout ce qui est SDK, tout ça, ça télécharge tout. Oui, il ouais, y a ouais, tout. Non. Si, non, si, non, mais... si, si, pas sur Android, si. T'as testé il y a combien de temps J'ai testé ah, la semaine dernière. Et ça ne marchait pas. Sur, sur Linux du coup Le Linux pour Android, c'est chiant à mourir. D'accord. Parce que sur OSX, franchement, j'ai aucun problème de... Ça ne pas, De toute façon, dans, dans tous les cas, euh, Aujourd'hui, pour faire du ragnatif, il vaut avoir un mec, parce que si vous n'avez pas Xcode, en fait... Euh, <rire> vous ne pouvez pas faire la version OS. avant ça, vous aviez c'est des que vous aviez rien avant Ah non, mais en fait, euh, c'est pas le hackathon, c'est le point de départ de React Native. Ah, c'est bah, les mecs ouais, de chez Facebook, euh, Facebook qui en fait, fait euh, se sont dit allez vas-y. La question c'est surtout en fait comment, vous, pourquoi vous êtes parti là-dessus ouais. Est-ce que vous avez testé autre chose avant ouais. Et, euh, et euh, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui que vous dites, bah on est super content bah déjà, de base, en fait, on, effectivement, on avait deux applis, euh, du coup une appli Android et une appli iOS. L'appli iOS en fait, qui était en titanium, et, euh, et l'appli Android qui était native en fait, mais euh, c'était deux projets externes à la boîte. Il euh, y avait zéro compétence en fait, que ce soit en Android ou en iOS ou en entreprise. Et en fait, on s'est dit bah, plutôt que de commencer à apprendre euh, que ce soit Android ou iOS, ça fait quand même deux, ça fait bloc à apprendre, on va prendre une seule chose. Et, mais titanium ouais. je crois que la réponse est était un peu la même chose titanium à l'époque, c'était ouais. un peu de dire on va faire du on va faire fin, fin, du React dans le sens où on va faire un truc euh, du code à peu près utilisable sur les deux plateformes. C'est ça, mais c'est c'est pareil que le cornova en fait c'est une belle vue. Mais attends c'était quoi? Mais ça reste pas dégueulasse c'était qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que ce truc là que React Native remplace un petit peu titanium? Ouais, et t'as euh, l'expérience utilisateur en fait qui est... Et React ça aussi. Ouais, non, ouais. J'étais vraiment surtout intéressé de savoir pourquoi vous, vous avez fait ce choix là. Hum. Et du coup, de ce que j'entends, c'est euh, bah, un là. truc très classique. C'est finalement, on a les compétences. Euh, ouais, c'est ça. Donc et t'as la, la rapidité de développement de en la fait qui est dingue. C'est parce que vous faisiez déjà du React sur du desktop Donc pourquoi pas du native script Parce que l'ambulaire Ouais, c'est une question. <rire> Mais... Il y a certains Donc, qui font du euh, non, script, tu... en fait Tu pars du principe qu'ils utilisent Angular, qui est un framework adapté au DOM, et il n'y en a pas derrière. Du coup, déjà de base, ça me semble un peu... Hmm. Bah, non, parce que justement, depuis qu'il y a eu cette séparation entre React et React DOM, euh, tu n'as pas React DOM, en fait, dans React Native. Tu as juste le moteur de diff, et derrière, c'est... Et en fait, à la base, effectivement, React, euh, React, c'était un Virtual DOM. C est, c est HTML. Et maintenant, c'est séparé en deux libres en fait, et du coup, euh, tu utilises juste React et pas React DOM. C'est pas trop de boulot si tu fais versions de React sortent. Bah, c'est tous les deux semaines, tu viens tiens tu veux. Juste pour dire, pas pour faire une nouvelle partie. Non, pas spécialement. Après, comme vous le dites, l'expérience de dev elle est vraiment canon. Et les personnes qui s'occupent de ça sont vraiment assez sympas. Je Des jeux, je pense Mais sur Twitter, les gars, ils ne sont pas à les semaines pour être sûr qu'on a. Ah non, parce que je ne mets pas forcément à jour. Je ne mets pas à jour à tous les deux semaines. Comme si nous, on est en 0.25. En production, là on a la 0.28, 0.29. Je suis franche, un peu en dans mais coup. Ouais. Euh, Est-ce que, est que ça vaut le coup d'utiliser un router Un router Alors de base on a un chien plus. Navigateur en hein. router. Hein. Et quelque chose comme React Router sait, Non, ça n'a pas de sens. Euh, non Non Ok. Mac. Parce qu'en fait, bah c'est juste que React Router, en fait, de base, tu as une tout ça, mais c'est des notions qui sont propres au browser. Hum. Ça n'existe pas en fait. Et as et de base, base est... sur as un navigateur, euh, plus, mais euh, est... le composant n'est pas encore nickel du coup ils sont en train en fait, de faire il y a, il y a un, une expérimentation, c'est pas une navigation expérimentale, en plus, et, euh, et là ils expérimentent beaucoup de choses. Non, en fait, il n'y pas de problème. React Router n'est pas compatible. C'est du web plutôt React Router. A partir du moment en fait, où est euh, as échec, là, ah, euh, tu as une librairie qui est Gaël exactement la même chose que Rack Router, tu regardes n'importe quel livre. Euh, par exemple, React Router. Router va te demander React et React. À ah, partir du moment où tu t as besoin de React DOM, c'est-à-dire que ça agis dans le browser et ça marche. Okay. Par exemple Par contre, tu as React Motion qui permet de faire des a... animations. Et de base, comme il n'a pas besoin de React DOM, tu peux faire ça partout faire ça dans ton browser, faire ça dans ton appui tu je peux même faire ça dans ton terminal. Il y a un point à la con euh, qui va prendre en compte en prose entre guillemets, c'est le fait que ce soit uniquement iOS Android. Ouais. Alors aujourd'hui on va dire on s'en fout mais il n'y a pas de Blackberry ni Windows Phone. Euh, Windows, et Windows, Windows Phone, ça arrive Ils y vont. Voilà. Vont. Vont, vont alors que même Microsoft abandonne la plateforme. Alors il y a un truc qui est génial, c'est qu'ils ont convaincu Microsoft de l'adapter eux-mêmes. <rire> C'est-à-dire que Microsoft a dit Ah, Racknative, ça a l'air pas mal. Et Du coup, Facebook a fait Ok, bah vas-y, fais ta version. Enfin, moi je perds pas de mon temps. Il y a un truc qui est Alors là, tout le monde va s'en foutre, c'est génial, mais on pourra faire les applications Samsung Smart TV en Racknative. Sérieux Ah ouais, et ouais Tout le monde s'en fout. Voilà, c'est en train d'être porté sur bien des trucs. Ils essaient ils essaient ils essaient ils ont une tisane, de fais ça marche pas. Faut tenter des trucs, quand Voilà. Ah là, c'est Facebook et Samsung qui sont très copains. Mais par contre, le côté que ce soit uniquement iOS Android pour le moment, ouais, mais sur certains cas métiers, ça peut être un La compte. version Windows, en fait, arrive très très vite. <rire> non, en vrai, euh, iOS Android, il n'y a pas d'autres. Sur certains cas métiers, t'as des mecs, euh, je sais pas, des vieux de la vieille avec du SAP qui veulent encore du BlackBerry 7 ou 10, euh, ouais, non, mais là, ouais, non, des trucs comme ça. Et donc des vrai. fois, en as besoin. Après, après, quoi, a là, où où là où Titanium euh... ou NativeScript va le permettre, c'est là que le permet pas encore. C'est pas vraiment fait, un bon coup de NativeScript. Qui va te dire ah tu peux faire des super applications métiers, gros et des graphiques tout ça. C'est vraiment faire enfin, des applications très orientées mobiles, orientées euh, animation, Enfin, t'as aucun intérêt à faire natifs sur des trucs comme ça. Tu fais du mobile, c'est très bien. Tu as de faire du Aujourd'hui, on a plus besoin de faire fonds à ce qu'il y des temps, c'est pas d'argent. Sûr, mais bon. Pour des questions de pays natifs à récupérer, lien avec le BM, lien avec le paiement, lien avec des trucs, lien avec des certificats, des choses. Tu peux avoir des besoins spécifiques. Avec un Juste, vous pouvez faire une prochaine fois. Est-ce que tu as un truc un peu plus sympa Alors, en ce moment, dans les EGS, oui, ça va vraiment un peu plus. Un ah un la nous, de de on a fait on, a, on a fait un de fait pour Android et simulateur pour iOS parce qu'on a iOS c'est comme genre c'est pas mieux je sais pas c'est directement sur le téléphone Ah c'est ça c'est en fait oui. sur Android j'ai utilisé directement oui. sur Des, des bien bien bien questions euh, une question par j'ai un est-ce que c'est c'est un gadget ou c'est vraiment Oh, c'est cool. ah, je... <rire> assez... ouais. Attends, vous n'avez pas vu mon meilleur gadget ouais. C'est euh... ouais. quoi la typo C'est FISA. Ouais, TISA code. C'est code. Non, c'est pas euh, ça. J'ai ça J'espère de voir le, le covering de ton typage directement dans ton. En fait, là, je suis à 75% de covering. Ça marche, c'est quoi ton double égal Ça marche, je Pourquoi ton triple égal, ça fait un différent C'est l'idée, est lié, hein Pareil, tu vois, le, la petite flèche, là, par exemple, si tu fais un espace, tu vois, c'est un égal. Ouais, le double égal, c'est pas différent, c'est bizarre. Non, le double égal, c'est le double égal. En fait, regarde, t'as le double égal... On est pas sur Ça, c'est le double égal, ça, c'est le, le, le triple égal. égal trop ah ouais, le truc. J'ai pensé à péter en présentant. Ah, c'est bon. <rire> voilà. des... ah, si vous apprenez à skate, c'est pas bon, merci. Si ça vous intéresse, je sais pas si vous avez vu, je suis en un restaurant. Si vous voulez manger dans un présentement. Je sais pas des lesquels. En haut de la rue, en face. Bah oui, on vous a remercié. Merci en tout cas aber okay. okay. okay.